Ridicule, dangereux, évident. Voici un résumé d'une des pensées de Gandhi euh, qui, qui parlait de la manière dont une révolution euh, s'opérait et que donc au départ c'était vu comme inoffensif et ridicule, puis dangereux, et qu'une fois que vous combattiez ce, ce danger, euh, il était évident. Et toute révolution sociale euh, sur les droits civiques euh, euh, a été faite dans cette euh, trame-là. Et euh, je m'adresse à tout mouvement qui est en train de naître et de sentir que c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire de mettre par exemple, dans mon cas, euh, de l'énergétique dans les accompagnements de collectifs. Euh, C'est révolutionnaire de parler d'intersectionnalité euh, au sein de l'écologie euh, qui est souvent bien pensante et blanche. Euh, C'est révolutionnaire de venir avec des crayons de couleur, de l'argile et de, de l'enfant intérieur au sein d'une équipe pour euh, euh, percevoir davantage quels sont les mécanismes de, de pouvoir ou quels sont les mécanismes de prises de décision qui sont en jeu. Et euh, du coup, on peut subir des attaques. Euh, plus on grandit et plus on peut subir des critiques qui sont parfois virulentes. Alors voici une petite vidéo qui essaie de reprendre quelques trucs et astuces sur euh, comment euh, bien vivre ce moment qui est un moment d'expansion parce que la bonne nouvelle, c'est que plus on est critiqué et, et plus on est visible. Alors, comme euh, première euh, tips, ben, c'est très simple. C'est de partir du principe que oui, on peut recevoir des critiques. Alors, moi, dans mon mécanisme, c'est pas quelque chose d'inné. Souvent, je suis spontanée et je viens euh, raconter un truc que je viens de découvrir et j'en parle à quelqu'un que j'aime bien. Et puis, je reçois des oui, mais, oui, mais, oui, mais. Euh, ben voilà, c'est un mécanisme intéressant de se dire, ok, je suis prête, c'est un, un scénario possible de recevoir des critiques. Et du coup, plutôt que de tomber des nues avec quoi, mais tout le monde ne trouve pas ça génial, c'est de, de, de se préparer à ce scénario qui peut y avoir des critiques, qui peut y avoir des attaques. Et du coup, le cerveau euh, le reçoit avec plus de préparation parce que, oui, ça fait partie des scénarios possibles de recevoir des critiques. Euh, une deuxième, c'est de collectivement voir comment est-ce qu'on accueille les critiques. Euh, dans le collectif que j'ai co-créé, et pas où, euh, on a accompagné plusieurs clients, et il peut y avoir des moments où une constellation de projet est vécue comme étant énergivore, euh, chronophage, mais c'est surtout, oui, la, la grosse critique qui revient, c'est que bah, ça nous coûte une énergie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que cette critique, elle peut être perçue collectivement par mon collectif. Et comment est-ce qu'on peut répondre à ça, que ce ne soit pas juste moi qui encaisse la critique mais par contre, que ce soit vraiment euh, vu comme étant, bah ben oui, c'est une des marques de fabrique de Hépahou qui est de bousculer. Et, euh, et en effet, il peut y avoir des moments où le mental essaye de mettre euh, du pourquoi, du comment, et que ça, ça prend de l'énergie. Euh, et que donc, du coup, ce soit fatigant de, de, de lâcher prise sur, euh, sur le mental. Et... Euh, une, une autre chose qui est intéressante, c'est que comment collectivement on reçoit une critique et de pouvoir métacommuniquer euh, sur nos, nos, nos mécanismes de fonctionnement. Il euh, y en a qui auront besoin de temps, de silence. Il euh, euh, y en a qui auront besoin de pouvoir en parler directement. Il y en a qui auront besoin d'être dans leur grotte et de digérer le, digérer le truc. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment que le collectif reste collectif à la critique et à l'attaque potentielle. Ici, ce pas une attaque. Hein, mais voilà. Et aussi, anticiper qui, en cas de crise et de, de grosse attaque pas cool, qui prend les décisions, qui communique, etc. Donc là, je parle vraiment de, de, de ce moment où on peut euh, euh, sortir euh, dans la lumière avec beaucoup de visibilité et que... Ce qu'on propose est tellement neuf, euh, tellement innovant, que ça peut créer beaucoup de, de réactions. Euh, comme je le disais euh, au départ, euh, c'est vu comme ridicule, puis dangereux, et puis évident. Euh, alors, j'ai noté sur mon petit papier les différents tips, donc je, je, je relis. Oui, ce qui fait le plus mal, c'est souvent des attaques de personnes qui sont proches de soi. Euh, donc dans, dans mon cas ça pourrait être des personnes qui sont euh, dans l'écologie et qui euh, euh, trouveraient que c'est vraiment ridicule voire dangereux de venir avec euh, des, des constellations à l'intérieur de, de mouvements euh, écologiques qui doivent être bien pieds sur terre euh, euh, et que c'est avec le bon sens qu'on gère les choses donc évidemment à ça ben, c'est de se préparer peut-être via des jeux de rôle, euh, et de voir qu'est-ce qui chez moi pourrait être douloureux si on vient me dire ça. Euh, donc du coup, euh, se préparer aussi à ce que des cercles proches ou des personnes qui a priori euh, défendent des valeurs communes à moi euh, pourraient, euh, pourraient me dire comme, euh, des, comme flèches. et qu'est-ce qui se joue chez moi qui fait que boum, ça, colle pas, ça ça passe pas au-dessus Qu'est-ce qui fait que je le prends euh, personnellement et que ça vient me, me, me bousculer euh... Alors, une chose aussi particulière, c'est euh, que la, la source, la personne source, se prépare particulièrement parce qu'elle peut recevoir en tant que source euh, des, des critiques plus virulentes. Euh... Alors, ensuite, quelque chose qui peut vraiment servir si... Euh, si ça prend de l'ampleur et que vous avez un site internet qui reprend la, la démarche que vous menez, c'est de faire des facs, donc fois aux questions, qui reprend des argumentaires, qui explique, qui clarifient euh, des attaques qui pourraient être récurrentes. Donc là, du coup, euh, ça, ça vous demande moins d'efforts et d'énergie de répondre à ça. Par rapport à la réponse, il y a trois critères. Euh, à quoi je, en quoi je sers le projet de répondre à la critique euh, qu Qu'est-ce qu que ça vient vraiment apporter au projet de répondre à la critique Est-ce que cette relation risque d'être perpétuée Est-ce que c'est une relation qui risque de durer Ou bien c'est quelqu'un qui passe comme ça, vous Et la, le, le troisième, le troisième critère, c'est est-ce que la personne pourrait faire plus de dommages que ce qu'elle a, qu a déjà fait. Est-ce qu'il euh, y, a, y a cette escalade qui est potentielle ou est-ce que ce n'est pas vraiment un, un problème Alors si la critique a du sens et qu'on a envie d'y répondre, euh, c'est être dans l'humilité euh, et certainement pas commencer à se, se flageller. On est quand même les champions de l'auto-jugement, euh, ce qui entretient de nouveau cette euh, matrice dans laquelle... Euh, dans laquelle on est, je crois que le, ce qui est le, le pire avec le modèle capitaliste à outrance, c'est le, le jugement qu'on porte sur les autres et sur soi. Donc voilà, euh, répondre avec euh, humilité, ça, ça fait du bien à tout le monde. Euh, alors encore deux points. Le premier, c'est toute la distraction. Donc quand euh, votre projet commence à prendre de l'ampleur, ben euh, il peut y avoir des attaques, euh, et bah, donc du coup, ne pas lire les, les, les commentaires haineux, les trolls, etc. Pouf, se dégager de ça. Et il peut aussi y avoir d'autres distractions à l'inverse, c'est d'être sur-sollicité, de plus avoir de données de la tête, euh, d'avoir des projets qui s'enclenchent, euh, etc. Et c'est de pouvoir vraiment garder son axe. Et c'est euh, euh, dans la sur vraiment aller sentir ce qui est juste pour soi, quelle énergie on a à mettre. Dans, dans ces réponses-là. Et euh, du coup, ce qui aide à garder son axe, ce sont des pratiques régénératives, euh, à la fois individuelles et de nouveau collectives. Donc une pratique régénérative, c'est collectivement, moi c'est celle que je préfère, c'est la cohérence cardiaque. Faire 5 minutes de respiration en silence ensemble, ça permet vite de pouvoir euh, revenir à, à quelque chose de beaucoup plus... Euh, habité, vivant, euh, et puis euh, de manière individuelle euh, et aussi collective, c'est d'avoir des espaces de discussion où on peut déposer tout ça, déposer le stress, déposer les inquiétudes, euh, déposer le questionnement « serait-ce que je réponds est-ce que je ne réponds pas ?» Voilà, que ce soit vraiment des, des espaces avec des alliés qui portent euh, les mêmes valeurs que le projet ou même euh, qui sont des bonnes écoutes bienveillantes et identifier du coup ces, ces alliés. Euh, si votre projet prend vraiment beaucoup d'ampleur, c'est aussi avoir des réseaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer, qui sont aussi des, des réseaux qui peuvent défendre votre, euh, votre espace et qui peuvent aussi être des espaces où vous pouvez vous déposer et vous régénérer. Alors évidemment, des balades dans la forêt euh, permettent aussi de, de prendre distance. Et puis un truc aussi, c'est l'effet bocal, se dire que wow, tout, tout le pataquès qui est en train de se faire, qu'est-ce qu'on en retiendra dans 5 ans du pataquès Certainement pas de votre projet, s'il est vraiment révolutionnaire, innovant et qu'il va vers de l'évidence. Mais par contre, tout, tout le brouhaha et toutes les critiques qu'ils peuvent avoir, 5 ans après, 10 ans après, c'est pouvoir se, se détacher de l de, du moment court terme que ça peut avoir. Alors, je vous invite à mettre en commentaire si cette vidéo, euh, que, quels sont les tips que vous reprenez qui vous parle euh, Moi, ce que j'ai vraiment envie de mettre en place, c'est au sein du collectif qu'on a fait, euh, que les personnes ne soient pas toutes seules avec les, les critiques qu'elles ont eues. Euh, là, je pense à, à plusieurs collègues qui ont reçu quelques critiques euh, qui sont hyper constructives, mais, mais du coup, c'est vraiment ne pas laisser ça comme étant, bah, c'est lui qui va gérer ça de son côté. Ça peut vraiment être, ok, comment est-ce que collectivement on prend soin de, de ces critiques-là, et comment est-ce qu'on fonctionne De quoi est-ce qu'on a besoin Est-ce que, si ça tombe, on n'a pas du tout besoin de, de prendre soin de ça, mais si ça tombe, oui. Donc, euh, je vous invite à liker, à partager, à mettre la cloche de notification, à vous abonner, et euh, à prendre soin de votre innovation, de votre révolution, et de, de pouvoir... Euh, vous ouvrir à encore plus grand de, de, de tous les projets qui sont en train de naître. À bientôt